Bonjour à tous, bienvenue à saint main grand je vous présente Maëva de Job Box. Bonjour Maëva. Bonjour Géry, bienvenue à Saint-Main-le-Grand. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je te propose un poste de pointeur chez Serupa, à Merdrignac, à 15 km d'ici. Pointeur, Alors moi je connais pas du tout ce job, mais mission acceptée. David va tout expliquer, je te donne tes chaussures de sécurité, je compte sur toi. Merci. Bonjour David. Bonjour Jerry. Bienvenue à la Cérupa. Bah, merci beaucoup. Je suis ravi de venir bosser avec toi aujourd'hui. Ouais, bah, moi, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, je m'équipe une cote. Une cote, ouais. Un bleu qui n'est pas bleu. Keep... Non, non. Je remets mes chaussures de sécurité. Le tablier. On va pas en cuisine, là Non, non. On va pas faire un petit plat. <rire> hein. Alors, toi, explique-moi tes horaires, euh, David. Moi, mes horaires, c'est 7h le matin, Ouais. midi, Ok. 13h, heures, 13h30, heures 17h. Okay. Et le vendredi, c'est de 7h à midi. Tu travailles jamais le vendredi après-midi Jamais le vendredi après-midi. Moi non plus alors. Non, tu arrêteras le vendredi midi. Deux jours et demi Un de week grand week-end. Week bon, okay. bah, maintenant, on va, on va aller au travail. Allez, go. Et voici mon poste de travail. Ah, donc ici, tu as ton plan. Donc, voilà mon plan ici. Et là, je sais qu'il me faut tous les voiles là. Faut que je vais chercher ça dans mes caisses. Et je viens les positionner. C'est de l'assemblage. Comme voilà. un mécano. Comme un mécano, oui. Toi, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier Moi, ça fait 26 ans. Waouh, félicitations. Donc les bouchons d'oreilles. Les, bouchons les, les lunettes, lunettes. Les gants. Les gants. On va prendre le chariot. Et on va aller chercher tout ce qu'il faut comme pièces pour euh, assembler ben Au sous Et oh. eh, Tu ça, fais de la Ouais, C'est une salle de muscu, ah ouais, non mais une salle. De... On sort d'ici, si, on est costaud. <rire> Donc là, on a là, toutes nos pièces Là, on a toutes nos pièces, là. On a des trous de pointage, déjà. Ok. On a juste à aller, à poser dessus. Dessus. Et faire des deux ou trois points de soudure. C'est toi Je... qui fais la soudure Non, c'est pas moi qui fais la soudure. Je fais qu'un point. Pour tenir la pièce à l'autre. Oui, à l'autre, enfin... voilà. Okay. Et c'est mes collègues qui soudent derrière. Et après, deux de mes collègues, ça part en peinture. Ok. Toi, as fait quoi comme étude un CAP métallier. Et si moi, j'ai pas de CAP métallier on met en apprentissage, en apprentissage tu peux Je peux faire mon ici. apprentissage ici. Ah bah ouais, ouais. Okay. Là, on a 240 intérieur du poteau à l'axe du troupé okay. Voilà, 240, 240, nickel. Maintenant, on donne un coup de pointe à tracer. Alors, attends, montre-moi ça. Ça, c'est une, une pointe à tracer c'est une pointe à tracer. D'où le métier de pointeur. De, pour le métier de pointeur, ok. okay. Voilà. C'est pas comme à la pétanque. Ah non, tu pointes ou en en aussi. on pointe, mais différemment. <rire> okay. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job moi c'est tout ce qui est traçage, traçage et l'assemblage. Voilà. Cagoule, je vais te montrer. Je la prends comme ça. Et voilà. laisse-moi faire. Voilà. Faire un petit point là. Voilà, impeccable. Un petit point là. Ils ont quoi comme qualité, David Ça va un plan. Ok. Être organisé. Et rigoureux. Vigoureux et rigoureux. Comment tu fais le coup là euh... Euh... Allez, 1, 2, 3. Et on mixe C'est ça l'ambiance ici Il y a une bonne ambiance dans l'équipe ici. Ah aussi. oui Ouais. ouais, ouais. Tu oui. jamais tout seul dans l'atelier Non, jamais. On a du contact tout le temps ensemble. On arrive à travailler par deux quand on fait vraiment des grandes longueurs. Ok. Eh, c'est beau quand même hein, ce qu'on a fait. Ça c'est nickel. Pour le premier jour, félicitations. <rire> voilà, donc ensuite on positionne l'autre et ça passe pas. <rire> et alors Donc quand ça passe pas, on donne un petit coup de plasma. C'est un appareil qu'on a là, la cagoule, ouais. et qu'on découpe pour que le plat passe bien dedans. Pas trop vite, pas trop vite ouais. La tienne, elle est plus droite que la mienne Ah hein <rire> mais c'est l'apprentissage <rire> Voilà Donc ensuite, voilà, on positionne en face nos trou. Ah. Voilà J'aime bien à pointer hein. C'est sympa C'est ce super tout. Bah, ouais. tout le temps des points différents, des pièces différentes. C'est ça qui est super. David, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Ah bah ben merci Jerry, je suis très content de t'avoir connu. J'ai adoré te filer un coup de main. Si vous aussi vous avez envie de rejoindre l'équipe de David, postulez. Moi j'ai d'autres missions de Job Box à remplir. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao